Bonjour à toutes et à tous, c'est NioPromenez et aujourd'hui je vais pas mal me censurer je pense. Comme annoncé à la dernière vidéo, cette vidéo a pour but d'analyser un peu l'univers de YouTube et d'autres sites. Je ne sais pas si vous avez compris le concept, c'est pour cela que la vidéo sera plutôt courte pour que vous voyez un peu comment ça va se faire. Il y a quelques temps, je me suis posé la question, le confinement plus YouTube, ça donnait quoi Alors je vais vous donner mon avis dans cette vidéo en passant par beaucoup de questions posées pendant mes recherches. Je tenais d'abord à vous demander de ne pas aller critiquer les chaînes que je vais vous Présenter, car déjà ça ne se fait pas, et de deux, il y a certaines chaînes qui sont grosses et d'autres qui sont un peu plus petites, et leur mec une vague de haine, c'est pas cool. On est ici pour exposer notre avis, et je tiens à vous dire que vous êtes invité à laisser le vôtre dans les commentaires de cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, déjà exposons les faits, même si vous pouvez un peu vous en foutre, mais pour ceux qui vivent dans une grotte, il s'est passé quoi? Au mois de janvier 2020, le virus Covid-19 est arrivé en France et le mardi 17 mars de la même année, la France entrée en confinement et suit son voisin italien. Toute la population est bloquée chez elle, à part pour différentes choses comme les courses ou encore une activité sportive. Depuis maintenant 4 semaines, nous avons eu une montée d'oeuvres et une montée d'artistes, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres sites. Les gens profitent d'être chez eux pour augmenter leur créativité. Encore une fois, ce n'est qu'un ressenti et moi-même par la même occasion. Après avoir pris en compte ceci, je me suis posé une... encore une question. Le confinement, rapporte-t-il des vues Alors je me suis dit au début, oui, vu que c'est le sujet du moment, ça rapporte. Faut voir quand il y avait le sujet des n ou encore le drama de Trash ou même le Momo Challenge qui rapportait beaucoup de vues quand ça a boomé en France. Mais en regardant d'un peu plus près, ça allait. Les grosses chaînes comme Squeezie, t ou encore Michou font relativement le même nombre de vues, qui est marqué confinement ou pas. Donc j'ai été voir les chaînes avec beaucoup moins d'abonnés. C'était pas forcément la même chose. On peut voir du 3,5% de vue et d'un seul coup juste par prothèse qui a marqué confinement ça explose avec du 130 k de vue une chaîne que j'ai relevé c'est la matlab mine ou limitless mine qui fait du 47 k de vue ou encore du 5,7 cas de vue des fois mais ici dans le titre il y a confinement pouf 144 cas de vue sinon c'était plutôt bien équilibré niveau vue dans l'ensemble après tout ça je me suis demandé si les gens étaient quand même conscients que dans ce genre de vidéo ils montraient un peu leur vie privée mais ce qui m'a fait plus halluciné c'est que dans mes recherches je suis tombé dans plein de chaîne de mineurs. Alors oui, je sais, mineur. je suis moi-même un. Mais là où je veux en venir, c'est que c'était en dessous de la loi de YouTube qui nous dit très clairement que pour gérer notre propre compte Google, donc YouTube ou d'autres applications de Google, l'âge minimal est de 13 ans. Là, très clairement, il y avait certaines chaînes, ils n'avaient pas du tout 13 ans. On peut voir plein de chaînes de mineurs mélangées avec des grosses chaînes Souvent gérées par des adultes Alors là vraiment en 5 minutes passées à regarder ça, j'ai trouvé 30 vidéos De mineurs qui traitaient de ce sujet Là encore j'avais trouvé beaucoup de chaînes qui avaient moins De l'âge annoncé pour pouvoir gérer leur compte Google, par exemple la chaîne de Les Folies de Loan avec 206k d'abonnés Et si on va dans sa description de chaîne On peut voir qu'elle a 8 ans, ou encore la chaîne de Chloé et Jules, une chaîne de 59,8k D'abonnés qui comme Les Folies de Loan nous annonce qu'elle a 11 ans et son petit frère 7 ans donc très clairement on est loin des 13 ans réglementaires Je dois dire aussi que grâce à la loi COPA qui sont sur les commentaires des vidéos où il y a des mineurs C'est plutôt cool, du moins pour les petites chaînes de 25 abonnés qui contiennent des mineurs Mais pour des grosses chaînes c'est pas forcément activé C'est vrai, qu'est-ce que vous pourrez penser vous d'une chaîne de 206k d'abonnés qui sont sur les commentaires Juste parce qu'il y a un mineur dessus, ça donne forcément moins de référencement Alors maintenant c'est de savoir en prenant compte de tout ça, qu'est-ce que j'en pense pour ma part C'est un peu le but de la série Personnellement, pour mon avis perso, pour moi, le calcul confinement plus YouTube fonctionne bien. Après, il faut pas non plus en abuser. Je sais que pas mal de YouTubeurs, encore une fois, avec le Momo Challenge, faisaient beaucoup de vidéos dessus. Après, de ce que j'ai vu sur YouTube, c'est des créateurs qui faisaient une sorte de journal euh, quotidien pendant le confinement et je trouvais ça grave cool et grâce à un Bon, après, il y a le problème des mineurs. Beaucoup de mineurs se lancent sur YouTube, surtout pendant un confinement, pour, je pense, un peu recopier leur idole comme Natou par exemple. Puis aussi, je ne me verrais pas du tout afficher ma vie et en plus sur un réseau social comme youtube c'était tout pour moi merci de m'avoir écouté partagez la vidéo si elle vous a plu lâchez un petit pouce bleu ciao à la prochaine